C'est un soulagement pour l'école Sainte-Marie à Namur. Depuis cette rentrée scolaire, l'intégration des élèves sourds dans l'enseignement général est enfin subidée jusqu'à la fin du secondaire. Pour cette école qui est pionnière en la matière, c'est une belle reconnaissance, comme nous l'explique Joël Jansens sur des images de Stéphane Aubé. Depuis 16 ans, l'école Sainte-Marie à Namur abrite des classes bilingues sourds-entendants. Le projet a commencé d'abord en maternelle puis s'est étendu au primaire et enfin au secondaire. Mais jusqu'il y a peu, ce type d'enseignement n'était subsidié qu'en partie. C'est vrai que jusque juillet, en fait, euh, nous étions euh, reconnus et subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'à la fin de la deuxième secondaire. Donc ça veut dire que tous nos élèves qui sont de la troisième jusqu'à eh bien, étaient pris en charge sur fond propre par l'ASBL École et Surdité. Cette ASBL s'est battue pour obtenir les subsides manquants et est parvenue à ses fins puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un nouveau décret qui étant la reconnaissance de cette pédagogie jusqu'à la fin du secondaire. Un soutien financier qui vient bien à point car ce type d'enseignement est basé sur la présence dans les classes concernées de deux enseignants qui agissent de manière coordonnée, l'un en français, l'autre en langue des signes. Néanmoins, le nouveau décret ne répond pas à toutes les attentes. Non, alors euh, on pourrait dire qu'on est un peu gourmand, mais non pas du tout. C'est vrai que, euh, voilà, comme tout est nouveau, on doit en effet... Euh, par exemple, soutenir la direction qui, qui en fait, est une direction euh, ordinaire, qui est bienveillante, mais qui, par exemple, n'est pas signante. Et donc, c'est vrai qu'elle a besoin d'un soutien à, à, à l'accueil de ses élèves, euh, pour la réflexion pédagogique aussi, notamment euh, pour des interprètes, euh, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça permet de subsidier une bonne part, mais ça ne subsidie encore pas toute l'entièreté. donc, c'est vrai que l'ASBL est encore indispensable. L'école Sainte-Marie, qui accueille actuellement une cinquantaine d'enfants sourds, et... Et emploie 25 enseignants en langue des signes. Espère donc que les efforts pour l'intégration d'enfants sourds dans l'enseignement général ne s'arrêteront pas là.